Tout un monde gravite dans ce corps musical. Ta fille observe le tumulte depuis le perchoir. Virgule de fiction dans la peau du père. J'ai construit sur un soir notre idylle rêvée. Juste avant que le rideau ne retombe.